Bien, le bonjour les sixièmes, alors comme je vous avais expliqué, je suis euh, un petit peu euh, pris aujourd'hui par des réunions pédagogiques et puis des préparations d'examen pour vos grands frères et grandes sœurs et euh, la situation en fait que c'est très compliqué. Et puis je voulais faire une correction avec vous euh, en zoom normalement et j'ai pas donc euh, cette occasion de vous voir, donc on se reverra. Par contre, en petits groupes d'après-midi, et aussi pour les élèves qui ont besoin d'une aide supplémentaire, je me mets aussi à votre disposition l'après-midi. Donc, ce que ce aujourd'hui, ça va être surtout euh, de prendre une correction et de s'intéresser à la manière dont on rédige clairement des réponses. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus cette année avec vous, mais vous devez absolument rédiger vos réponses. Donc, je vais prendre une par une les questions et vous proposer à chaque fois une réponse rédigée. Que vous allez prendre en note sur votre euh, exemplaire donc c'est de la copie vous pouvez utiliser la pause au passage je ferai des remarques sur la manière dont on fait une, une réponse rédigée voici donc la première réponse que j'ai préparée d'avance vous voyez la voyez apparaître <coughs> qu'est ce qu'une bah c'est un alors vous, vous voyez que je reprends des éléments de la question je vais la mettre en vert, en bleu, ça se verra bien. Il faut absolument reprendre des éléments de l'énoncé. Une perdrix ou la perdrix est un oiseau de taille moyenne, très apprécié, comme gibier. Voilà pour la première question. Donc vous voyez que si je m'amuse à enlever la question, ma phrase se lit entièrement comme une phrase qu'on comprend sans avoir besoin de se référer à la question. Donc, elle est rédigée. Si je suis obligé de lire la question pour comprendre la réponse, c'est que ma phrase n'est pas rédigée. Donc, vous devez vraiment vous entraîner à ça. Je vais aller un peu plus vite pour la suite, c'est-à-dire que je vais vous donner à chaque fois la question, la réponse. Et vous pourrez observer à la fin qu'on euh, peut s'amuser à enlever euh, toutes les questions et qu'on obtient une sorte de texte rédigé. Voilà ce à quoi vous devez vous entraîner. Passons à la deuxième question. Voilà. Comment le paysan Gombo a-t-il pu s'en saisir Gombo n'a pas eu à chasser. J'ai oublié les chasser. Je vais le mettre tout de suite. Gombo n'a pas eu à les chasser. Les deux perdrix se sont assommées d'elles-mêmes. Je crois qu'il y a deux M à assommer. Voilà, c'est rectifié. Gombo n'a pas eu à les chasser. Les deux perdrix se sont assommées d'elles-mêmes. Vous remarquerez que cette phrase est complète. Voici la troisième question. Que souhaite-t-il faire avec Le paysan souhaite les déguster. Comme c'est un mets plutôt rare, il souhaite partager ce délice avec une connaissance. Ou un ami, on aurait pu dire. Ce n'est pas tout à fait un ami, puisqu'en fait, il entretient ses bonnes relations dans le village, vous avez compris. Voici maintenant la question 4. Il en confie la préparation à sa femme et quitte la maison. En désigne les deux perdries, ou le repas. Euh, donc, ici, les questions s'enchaînent. Et euh, voilà la réponse donc en bleu qu'il faut reprendre sur votre énoncé. Au lieu de partager son repas avec sa propre femme, il préfère aller inviter le curé pour entretenir des relations avec lui. Qu'est-ce qui arrive à la femme de Gombo alors qu'elle cuisine La femme de Gombo, chargée de préparer la cuisson du gibier, ne peut résister à la tentation. Elle mange les deux perdrix petit à petit. Voyez, voilà, ici, on résume toute une partie du texte. Question 6. Quelle est la première ruse qu'elle imagine pour mentir à son mari Réponse, pour dissimuler sa gourmandise, elle souhaite d'abord lui faire croire que des chats lui ont volé les deux oiseaux. Je pourrais être encore plus précis, ici. Je vais mettre, elle pourrait faire croire à son mari mieux que des chats lui ont volé les deux oiseaux. Question 7. Vous voyez que la réponse est beaucoup plus développée. Parce qu'ici on demande une explication. Quand vous avez une question en pourquoi, très souvent, ça suppose qu'on développe sa réponse. Voici une proposition. Comme son mari se montre immédiatement très violent et entreprend de la battre pour la punir d'avoir manqué de vigilance, elle change de tactique et lui fait croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Alors on pourrait simplifier... À la limite, on pourrait dire, enlever ça. Elle lui fait croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais j'ai voulu ici montrer que je donnais le maximum d'explications pour faire une réponse vraiment rédigée. Question 8. Quelle est la seconde ruse qu'elle utilise pour gagner du temps avec son mari Pour gagner du temps, elle lui demande d'aller préparer son couteau. Donc à ce stade de l'histoire, on n'est pas certain qu'elle soit vraiment certaine de ce qu'elle lui demande. En fait, c'est-à-dire de ce qu'elle va faire après. Elle sait très bien qu'elle veut gagner du temps, mais elle ne peut pas savoir que le curé va arriver à ce moment-là. Donc là, à ce stade de l'histoire, elle est en train de gagner du temps. Voici, pour finir les deux dernières questions. Qu'est-ce que le mari va faire au fond de la pièce sur sa meule Le mari s'exécute et affûte son couteau. Question 10. Lorsque le curé arrive, qu'est-ce que la femme parvient à lui faire croire la femme tire profit de la situation, elle fait croire au curé que son mari est en train d'affûter son couteau pour lui faire du mal. Dans le même temps, elle parvient à faire croire à son mari que le curé a volé les deux perdrix. Donc après, il, il, il, il le poursuit, etc. Alors, vous voyez ici que tout ce qui est en bleu, je pourrais m'amuser à le lire sans les questions qui sont en noir. Et tout le texte aurait du sens. La perdrix est un oiseau de taille moyenne très apprécié comme gibier. Gombo n'a pas eu à chasser les deux perdrilles. Elles se sont assommées d'elles-mêmes. Le paysan souhaite les déguster, comme c'est un plus plutôt... Donc vous voyez que si je lis comme ça uniquement ce qui est en bleu, je me rends compte que l'histoire, ici, se raconte de manière très claire. Donc il s'agit bien de questions rédigées. Et vous devez absolument, absolument, systématiquement utiliser cette technique pour répondre à des questions. Il est impossible de dire par exemple, je prends la question 9, qu'est-ce que Marie va faire au fond de la pièce sur sa meule Il va affûter son couteau. Ça, on ne peut pas savoir de qui on parle. Vous devez reprendre des éléments de la question euh, et les réutiliser dans la réponse. Ça, c'est vraiment un, une chose à faire systématiquement dans vos réponses. Voilà. Ça suffit, il y a quand même beaucoup de copies, donc je pense que ça va vous prendre du temps. Et je vous propose donc d'en rester ici pour... Euh, pour, ce, pour ça, vous pouvez compléter, bien sûr, en allant chercher sur Internet, toutes les, toutes les interprétations possibles de cette histoire. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Alors, elles ne sont pas toutes géniales. Ça se passe souvent dans des, dans des festivals avec des gens qui sont déguisés en habits d'époque, etc., etc. Vous pouvez aller voir ça, ça peut vous amuser. Voilà, à très bientôt, les sixièmes.